Salut, c'est Aïti J'espère que vous avez tous la forme. Bon, aujourd'hui, je suis à la plage. Avec ma petite moto. Est ma arrière. On est tout le matin, il doit être 7h30, 8h. En tout cas, 8h30. 28... Mais... Euh, bon, donc il n'y a pas un chat. Le samedi, il n'y a personne. Donc aujourd'hui, on va parler d'une moto euh, moi, que j'aime beaucoup. Après, il y en a certains qui n'aiment qui aiment pas. Bon, ça, c'est relatif. Hein. C'est la BMW S1000. Alors. Certains l'appellent, c'est pas S1000R, c'est M, plutôt, M1000R, ou certains l'appellent M1000RR. Euh, c'est pas une RR, parce que vraiment, parce que c'est pas une carénage de, de course. Mais on, on peut très bien aussi l'appeler aussi RR un pour une question, une raison, c'est qu'elle elle a atteint carrément les 210 chevaux, avec des ailerons et tout sur le carénage, donc... Euh, donc voilà, c'est ici que je m'étais entraîné quand j'avais fait le, le permis moto. C'était là, on s'était entraîné sur le, le plateau comme ça vous savez tout, c'est exactement ici sur une place de parking bon bref, alors voilà donc c'est une, donc comme j'ai dit, euh, nouveau modèle de, de, de chez BMW euh, roster 210 chevaux on atteint des, des, des, des moteurs complètement euh, énormes hein, 200 chevaux, on dépend maman 200 chevaux c'était des voitures de sport à l'époque là on arrive à des motos carrément euh, avec 200, 200 chevaux sur le, sous, le, sous le capot comme on dit, sous le... le... Là, c ça, ça, vraiment, ça tire très très fort. Là, c'est vraiment des. C'est plus des rosters. C'est plus des rosters, c'est des hyper rosters. En fait. La seule qui peut lui arriver à la cheville, euh, c'est la 1290 Super Duke R. Super Duke, c'est pareil. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire euh, C'est euh, un roster qui est vraiment. C'est le plus Ultra de chez BMW. Ils ont mis que du, que du matériel. Là c'est du Ovis du, du avant-arrière, euh, Brembo avant-arrière, euh, gestion électronique des suspensions en temps réel, euh, comme la mt 10 de Yamaha. Euh, Qu'est-ce qu'il y a encore euh, Bon toujours les bonnes moteurs et tout ça, la, les, tout, tout l'écran TFT, euh, le central 6 enfin, la totale, la totale chez Total. Euh, la moto est hyper légère, je crois qu'elle fait à peine 180 ou 190 kg, un truc comme ça, tout plein fait. Euh, je, je, je précise même pas que tout le cadre est en aluminium, hein, je veux dire, hein, voilà, c'est un gros silence. là, brosse, il n'y a pas du tout d'acier, c'est c'est vraiment, c'est peu La moto est à 23 000 euros, il faut savoir que la version standard, la S-Miller, elle, elle est à 14 000, sans option. Chez BMW, ils adorent les options, la M-Miller, elle est sans option à 23 000 euros. Si vous voulez tout le pack sport, il faudra souhaiter 3 000 euros de plus sport ça veut dire capot avant euh, saute vent capot euh, capot euh, capot de selle arrière euh, saute vent euh, shifter euh, up and down euh, plus de trois deux options de plus et voilà il y en a pour 3000 euros plus donc la moto en vérité vous revient à 26000 en gros toute option si tout, vous, vous prenez tout, tout, tout, toutes les options je crois qu'elle monte dans les presque pratiquement 30000 euros la moto Certains peuvent dire, putain c'est super cher, bah, bah écoutez, c'est des hyper rosters, hein. c'est au même niveau qu'une euh, Bugatti euh, V4 hein. euh, et, euh, Street Fighter ou alors une, une Super Duke euh, R de chez, euh, de chez KTM, hein. c'est là, euh, c'est malheureux à dire, ça s'adresse pas à des gens qui n'ont pas les moyens, hein. même moi, euh, même je peux acheter ça, hein. parce qu'il faut savoir en plus chez BMW, c'est que quand vous allez en, en on appelle ça en, en entretien, en tirer au moins avec 200 euros pour, les, pour les, les les les révisions les plus gentilles et plus de 500 euros pour les, les, les révisions les plus les plus onéreuses hein, si ce n'est même plus ça donc voilà c'est des, des motos qui s'adressent à, euh, voilà, à des gens qui sont fortunés de hein. <rire> toute façon je veux dire c'est un peu normal parce que... enfin c'est un peu normal non on va dire c'est pas normal mais je veux dire euh, si on pouvait se payer tout ça serait mieux mais je veux dire quand vous voyez déjà les prix des assurances euh, un truc de 200 chevaux, vous payez au moins dans les 180 euros par mois d'assurance, hein, vous allez vous payer si vous êtes, euh, même, même un, un ancien conducteur, vous allez, peut-être pas 180, j'exagère, mais au moins 130, 140 euros d'assurance sur, hein, sur, sur, oui c'est hyper cher, hein. plus de 100 euros, là. plus de 100 euros vous les paierez, plus de 100 euros vous paierez d'assurance donc voilà, c'est c'est ça. Après, il y en a certains qui ont dit Ouais, mais elle a tendance à chauffer en ville. J'ai vu beaucoup de commentaires dans ma, dans ma vidéo de présentation et des chauffeurs en ville. Il faut savoir une chose c'est que quand vous attaquez dans les hyper rosters de plus de 150 chevaux, même pas de 150 chevaux, euh, c'est des moteurs qui aiment rouler. C'est comme les Ferrari, comme les Lamborghini, et comme les, les Porsche, euh, vraiment les grosses. Euh, c'est des moteurs qui n'aiment pas rouler doucement. Euh, c'est pas qu'ils ne supportent pas le moteur, c'est que ça chauffe. C'est tellement puissant, c'est tellement plein de vie, comme on dit, que ça a besoin de. de il faut qu'il y ait de la circulation d'air, malgré qu'ils mettent des, des radiateurs surdimensionnés, avec, avec des, des, des ventilateurs et tout. Le moteur, c'est pas qu'il chauffe, je veux dire, au point de faire tomber le moteur en panne ou d'avoir une dilatation des, de la culasse et tout, pas du tout. Mais vous allez vous apercevoir que ça monte beaucoup plus en température. Vous avez une, un, un, un élan de, de chaleur entre les jambes, vous allez vraiment avoir beaucoup de chaleur. Et du coup, ça a tendance à taper dans le liquide de refroidissement. Ça usera plus de liquide de refroidissement et un petit peu plus d'huile aussi. Ça va évaporer plus, plus d'huile. l'huile. Euh, ça, c'est normal. C'est comme ça. Si vous voulez un roaster qui ne chauffe pas du tout et qui consomme ni huile ni liquide de refroidissement, vous, alors, faut, faut il un roaster comme le mien. Voilà, faut être dans des rosters gentils, je dirais. Jusqu'à 900 cm3, 1000, allez, ça va. À part, euh, 1000, 1000 cm3, c'est aussi 1000 cm3, je n'importe quoi. De, ce que je dirais pas là, à partir de 100 chevaux, c'est jusqu'à 100 chevaux comme la mienne, c'est bon. À partir de, jusqu'à 150, ça commence à aller. À partir de 150, par exemple, je vais vous donne un exemple très simple. le Chez Suzuki, la GSX-S, GSX-S, ouais, 1000. Euh, qui fait 150 chevaux, ça commence déjà à chauffer ça n'aime pas les, les embouteillages ça n'aime pas quand vous roulez dans la ville c'est des moteurs qui sont faits pour rouler à bloc enfin euh, il faut que ça roule, pas à bloc il faut que ça roule à partir de, voilà, de 80-90 il faut que l'air circule, il faut que ça circule. c'est des moteurs comme ça, c'est comme ça donc si vous achetez ce genre de roaster, c'est fait pour rouler si vous achetez ce genre de roaster pour dire je vais faire que de la ville avec, ou me balader en ville vous allez vous apercevoir que ça chauffe énormément, donc du coup ça tape dans l'huile, ça évapore beaucoup et ça évapore également le liquide de refroidissement. Ça, c'est obligatoire. Et, euh, et l'été, c'est très désagréable parce que vous allez avoir énormément de chaleur entre les jambes. et c'est vraiment, vous sentez la chaleur. Donc ça, c'est normal. Si vous voulez un roster qui ne tape pas, qui ne, qui ne chauffe pas beaucoup, faut aller à partir de jusqu'à 100, 100 chevaux, même aller jusqu'à 150, mais vraiment la limite. Mais pas plus de 150 chevaux. Même, je dirais, même jusqu'à 120 chevaux, 120 chevaux, pas plus. Après, ça commence à chauffer. C'est comme ça. Donc pour moi, je l'aime beaucoup ce roster, c'est un roster de rêve. Si je devais, si je gagnais au loto, donc, et que je, je joue euh, tous les samedis, bah, <rire> si je devais gagner au loto, c'est le roster que je m'achèterais. Voilà, ni ni pas le 4TM 1290, pas les Dugati, toutes ces conneries qui sont pas fiables, pas ces merdes là, non non, je m'achèterais, voilà, la BMW M1000R, toute option à 35 000 euros. Voilà. Bon allez, je vous souhaite une bonne continuation, un bon ride, ciao ciao ouais.